On arrive à visiter tous les stores, on voit ce qui se fait dans le domaine du numérique et du digital et c'est assez intéressant de voir ce qui est proposé. Je travaille pour une boîte qui s'appelle What's The Fun, où on est spécialisé en animation événementielle. Donc là comme le selfie à 360 degrés. La caméra va faire un tour entier et vous avez un tour pour faire les stars. On vient un peu ici pour, pour découvrir et puis au final on a réussi le, le challenge donc on est, on est fiers et c'est est plutôt gratifiant. vous enfin, voyez, ça fait oui. de chat. C'est mon chat <rire> en mieux. On est présent aujourd'hui sur euh, donc, le meilleur Dev de France parce que la plateforme donc GCP est une plateforme utilisée par pas mal de startups, de développeurs pour développer leurs applications dans un contexte hyper sécurisé, scalable. Et on les accompagne, on accompagne pas mal d'écoles et de développeurs à partir de cette plateforme. Je suis très content, ça me fait plaisir, je vais pouvoir, euh, là je vais essayer de me lancer en freelance du coup ça va m'aider pour, pour débuter euh, de me lancer puis pour trouver des clients sûrement donc je suis vraiment très content ouais. Je veux que chacune et chacun d'entre vous, tous ceux qui ont participé à l'édition de cette année soient extrêmement fiers de ce qu'il ou elle a fait parce que l'avenir de la French Tech c'est